Jean-François Nobel, vous êtes fondateur et président du Collective Intelligence Research, Research Institute. Ça marche Ça marche. Vous êtes un des pionniers de l'Internet en France. Je crois qu'on peut dire que... Alors, très, très clairement, l'Internet existe en France grâce à vous. Oui, au moins, oui. Enfin, oui, je crois qu'on peut dire ça. Et ça a enfin, commencé en France aussi. Oui, c'est ça, mais voilà. pour résumer, <rire> c'est vous. Voilà. Donc, vous, l'inventeur de l'Internet français, Absolument. allez maintenant nous présenter quelques propos sur l'intelligence collective, c'est-à-dire comment est-ce que, si individuellement on ne se sent pas très intelligent, comment est-ce qu'on peut le, se sentir l'être euh, en collectivité Je ne sais pas bon pourquoi ça fait des musiques contemporaines, comme ça on dirait un concert de Stockhausen ou de Pierre Boulez. C'est mon micro, il ne faut pas que je me rapproche. Ah, c'est parce que nous, voilà, c'est ça, il y a un problème. Je, je vais rester par là. Voilà. Jean-François Lebelle, que nous applaudissons maintenant. Mais je propose qu'on innove maintenant. Steve, allez. Bien, bien, bien. Si faut faire, faut faire un jogging. Faut. Ah. Euh... Ouais, absolument. Et là, on envoie la musique de la. Et là, là on, et on va, va déjà danse, se dérouiller frénétique. le corps un petit peu là. Hein. On commence à bouger un petit peu parce que ça fait un petit bout de temps qu'on est euh, vissé sur les sur les chaises. Allez, on bouge. On y va Mon Dieu, si on m'a dit qu'un jour je ferai Véronique et, et Davina. Voilà. Toulou, allez, pou, on, y va, pou, on y va, on y va, on y va, on y va. Allez. Et maintenant, on va toucher. Me dit donc, ça. c'est très gênant. Allez, allez, non. Est-ce qu'on peut faire sortir les photographes Sortez immédiatement, vous. Pas de photos c'est ce moment dégénant. L'innovation. Faites des photos de Gilles Capi jouant les hanches avec l'ensemble de ses voisins. Voilà, allez, ici, si, si, là, je vois rien, là. Vous êtes en train de me démonter la hanche. Merci. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant On continue à se taper dessus ou on se rasseoir ben On va voir, ça va dépendre de chacun. On peut s'asseoir en tout cas déjà. Très bien. Je vais y aller moi. Hein ah, tu restes là. Hein Alors, on m'a dit qu'il fallait que euh, je remette les slides au début, apparemment. Donc, je fais un petit essai. Voilà, c'est bon, on est bien. Alors Je vais vous parler effectivement d'intelligence collective parce qu'on sait bien que euh, l'innovation euh, touche fondamentalement aux questions d'intelligence collective. L'intelligence collective, déjà, qu'est-ce qu'on peut en dire ben C'est une propriété du vivant social, c'est-à-dire que partout, dans la nature, autour de nous, dans notre corps même, hein, on a 30 000 milliards de cellules qui collaborent, euh, un essaim euh, d'abeilles, une grande entreprise, une équipe de sport... Tout ça sont des exemples d'intelligence collective qu'on voit partout autour de nous. Et l'intelligence collective, c'est aussi devenu une science, une discipline qui vise à comprendre justement comment ça fonctionne. Et on est euh, précisément à une époque vraiment extraordinaire actuellement parce que, pour la première fois dans l'humanité, on entre vraiment en capacité de designer, de concevoir nos collectifs. Hein, finalement, avant, on naissait dans une civilisation, dans une société, dans un village, enfin dans un collectif qui était toujours le même. C'était donné par défaut. Jusqu'à maintenant, jusqu'à notre génération. On est né dans un type de pays avec des entreprises, des institutions, mais tout ça nous était donné par défaut. Et voilà qu'avec l'arrivée d'Internet, eh bien on, on entre en capacité d'imaginer des collectifs et avec des technologies qui vont avec ça, qui sont les technologies de l'information, ou plus précisément aujourd'hui des médias sociaux, hein, c'est-à-dire qui vont nous permettre de concevoir de l'ADN social et de faire de l'ingénierie sociale. Sauf qu'on n'a pas encore vraiment de langage pour ça. Et je voudrais vous proposer dans une première partie de, de vous donner quelques éléments de langage, justement, parce que l'intelligence collective nous amène déjà une façon de voir comment nos collectifs fonctionnent. Et une fois que je vous aurai donné quelques éléments, je vous propose après de nous poser quelques questions justement autour de l'innovation. En quoi ça nous interpelle Qu'est-ce qui évolue aujourd'hui dans notre espèce Et quand je dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui, maintenant. Et comment est-ce qu'on peut, dans l'entreprise, en tant que personne, en tant que citoyen, en tant que collectif, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça Alors déjà, avant d'aller plus loin dans ces questions, je vous propose un petit, un petit passage en revue de quatre grandes formes d'intelligence collective. Voici la première, probablement la plus ancienne, un banc de poissons. On va l'appeler l'intelligence collective en essaim. L'intelligence collective en essaim, on la trouve dans les, une ruche d'abeilles, une fourmilière, une termitière, un grand troupeau. On voit des, en Afrique par exemple des troupeaux qui peuvent réunir plusieurs, milliers de, plusieurs dizaines, de, dizaines de milliers de bêtes. Et ce qu'on a de, de commun dans ce type d'intelligence collective, cette intelligence collective en essaim, c'est bien sûr déjà un très grand nombre de, de participants. On a des termitières qui font plusieurs dizaines de millions d'individus, mais aussi le fait. que. Oui. Ah. Alors, je vais sortir ça. Voilà. Non, je me retourne pas, alors c'est bon, ok. Euh, une des caractéristiques de cette intelligence collective, c'est que l'individu est assez peu individué, justement. Hein on voit les poissons, ils se ressemblent tous, ils font à peu près tous la même chose. Pareil pour une, une ruche ou une abeille, où on a une sorte d'indifférenciation euh, des individus. C'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant de se méfier hein, des modèles quand on met en avant, par exemple, l'intelligence de la ruche, etc. Oui, la, la ruche ou la fourmilière en tant que collectif est extrêmement intelligent, mais euh, ça a un prix aussi, c'est que l'individu est peu individué, hein, soit par design, c'est-à-dire sa structure, la structure de son corps, soit par Alors Chez nous, cette intelligence collective en essaim, on la trouve chez l'humain, notamment dans des situations précises. Ça ne constitue pas notre société, elle n'est pas construite autour de ça, mais malgré tout, il y a des moments où on va fonctionner suivant ce mode d'intelligence collective. Regardez, on a le marathon de New York, et on voit bien que l'individu, non pas par design, mais par circonstances se retrouvent à faire un ensemble de tâches assez restreintes, il s'agit quoi De courir devant soi. Et puis, on a une autre situation qu'on connaît bien, que vous avez peut-être connue pas plus tard que ce matin, <rire> c'est celle-là. On est dans sa voiture, et là aussi notre marge de manœuvre est assez restreinte, et pour autant, au niveau de l'émergence collective, on a une ville qui se remplit et qui se vide chaque jour. C'est-à-dire que malgré le fait que les individus aient une marge de manœuvre assez restreinte, le collectif est extrêmement agile. Imaginez s'il fallait planifier à l'avance le remplissage et le vidage d'une ville comme Toulouse, le nombre d'années de préparation que cela demanderait à une équipe d'organisation. Et on n'est pas du tout sûr que ça arriverait à un résultat au moins équivalent. Alors voilà, cette, cette intelligence collective en essaie, on la connaît, mais malgré tout, elle est relativement marginale dans notre façon de, de fonctionner. Par contre... Nous, on vient d'une autre forme d'intelligence collective, certainement plus récente dans l'évolution. C'est le petit groupe. Alors là, le petit groupe, qu'on va appeler l'intelligence collective originelle, là, on est vraiment taillé pour ça. Petit groupe, et là, le contraire un petit peu de l'intelligence collective en est sain, puisque l'individu, au contraire, est très individué. J'entends comparer à une fourmi, à une... Comment dire, des abeilles ou un vol d'oiseaux, là, l'individu devient très individué. Et on a une propriété très intéressante, sur laquelle je, je reviendrai souvent, qu'on appelle, je vais dire un gros mot, l'holoptisme. Holoptisme, du grec holos, H-O-L-O, -O, hein, comme holistique, c'est-à-dire on voit le tout, holoptisme, voir le tout. Imaginez, dans une équipe de, de sport ou dans un groupe de jazz, et là, je vais avancer sur cette photo que j'adore. Je vous laisse la regarder un petit peu, cette photo. Regardez un petit peu ces, ces musiciens, ces chanteurs dans groupe de jazz. On en parlait hier, justement, au dîner. On voit bien que chaque joueur, on le voit dans le, dans le regard, est à la fois concentré sur son instrument, sur ce qu'il a à faire, totalement individué, hein. euh, le, le bassiste, le clarinettiste, le pianiste, etc. On voit bien qu'ils sont dans leur zone d'expertise, dans ce qu'ils aiment faire, ils expriment leur personnalité et en même temps, chacun est relié non seulement aux autres, mais au tout, au tout, le groupe, le groupe de jazz, l'entité. Là, on a une circonstance assez particulière hein, qui fait que chaque individu est relié au tout et le tout est relié à l'individu. Il y a une relation dynamique complexe qui se, qui se met en place. Donc, si je suis joueur dans ce, dans ce collectif-là, je n'ai pas besoin d'une chaîne de commandement pour exécuter des ordres, puisque je suis informé d'une autre façon, je suis informé du collectif. Étant informé par le tout, je sais quoi faire, et ce que je vais faire devient la rencontre entre ma zone d'expertise, ma personnalité, j'ai une façon de jouer euh, le ballon ou euh, tel ou tel instrument, et les contraintes, bien sûr, du collectif, c'est-à-dire le jeu en cours. Et donc là, je vous, je vous propose vraiment de mémoriser cette situation parce que. C'est cette situation qu'instinctivement, sans la nommer, on recherche tout le temps. Pourquoi on se retrouve dans des salles de réunion Parce qu'on veut chercher l'holoptisme. On va avoir une perception déjà globale, holistique, corporelle, sensitive, sensorielle et aussi intellectuelle. Et en plus, on devient en très grande capacité d'action. Et dans l'évolution, n'oublions pas ce fait-là, c'est que nous avons été conçus, l'évolution nous, nous a optimisés pour ce type de contexte beaucoup plus que pour toutes les autres formes, formes d'intelligence collective que je vais vous présenter. Voilà donc cette intelligence collective originelle, qui a bien sûr des grandes facultés, elle est ultra agile, elle s'adapte à la complexité tout le temps, groupe de jazz, équipe de sport. Hein. Si on regarde la configuration des joueurs, ça se restructure sans arrêt, à chaque seconde. D'accord elle est très apprenante, donc très agile, très apprenante, et elle est fondée sur l'individuation, c'est-à-dire plus les gens vont être individués et plus ça va fonctionner, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'opposition entre le collectif et l'individu, au contraire, ils se nourrissent l'un et l'autre. Par contre, ce type d'intelligence collective a deux limites, et pas des moindres, c'est le nombre, ça marche avec un petit groupe, dès qu'on est les plus nombreux, il faut faire une symphonie avec un chef d'orchestre, on ne connaît pas de sport avec euh, 100 joueurs, hein, 15 pays du rugby, c'est à peu près un maximum. Et donc, euh, limite du nombre et puis limite de la distance. Il faut que les acteurs soient en perception sensorielle les uns les autres, sinon ça se gâte. Hein. Alors on peut être en proximité sensorielle, mais si on est, par exemple, toute cette salle, si on se disait, tiens, on va jouer un jeu de balle ou jouer de la musique, on n'y arriverait pas. Hein, donc le nombre et la distance. Et là, l'humanité, qui a grandi, qui a fait civilisation, a trouvé une stratégie tout à fait particulière, qu'on ne trouve pas dans la nature, qui Ah, je sais Est-ce que vous m'entendez là Oui, ok. Et donc l'humanité a trouvé... Non Regarde la régie. Allô, allô. Ça marche là, ça passe. C'est bon. Ok. D'accord. Très bien. Ok. Alors voilà, l'humanité a trouvé cette stratégie extraordinaire, qui est celle qu'on connaît depuis l'invention de l'écriture. Il fallait l'invention de l'écriture, et c'est l'intelligence collective pyramidale, hein, de laquelle sont nées les grandes civilisations euh, égyptiennes, mésopotamiennes, chinoises, mayas, enfin, etc. Toutes ces grandes civilisations jusqu'à aujourd'hui, où on, a, on démarre sur donc des structures, des castes, des chaînes de commandement, hein, qui fait qu'un ordre va émaner euh, d'en haut et puis doit être plus ou moins bien suivi, évidemment, jusqu'en jusqu bas. Alors, ça a commencé avec euh, des, des sociétés extrêmement structurées, avec des castes, qu'on peut encore trouver aujourd'hui, là je prends évidemment la civilisation euh, égyptienne, on va trouver tout en haut en général un, un dieu vivant, euh, en tout cas une, une personnalité euh, qui, dont le pouvoir est issu du droit divin, et puis on va trouver une, de, une deuxième couche qui est euh, la prêtrise, la, la noblesse, et puis un petit peu plus bas ce qu'on appellerait la classe moyenne, en tout cas les, euh, les artisans, les marchands, etc. Un peu plus bas les gens de la terre qui on va dire, sont à la base des ressources, qui extraient les ressources, et puis tout en bas une main dœuvre taillable et corvéable à Merci. Alors ça, c'est ce qui a existé au début, et puis ça a évolué, bien entendu, et Dieu merci, où on trouve aujourd'hui des structures, des grandes entreprises, je vais en pointer une au hasard, au hasard, hein, c'était... Voilà, donc qui est la, la tour EDF. En tout cas, une grande entreprise, bien entendu, n'est pas aussi verticale que ce qu'on a pu connaître. On a aujourd'hui des structures qui ont évolué, qui sont plus hybrides, qui sont à la fois des chaînes de commandement, effectivement, il y a bien des processus, des directions qui doivent être appliquées, et puis une certaine horizontalité. On parle notamment, bien sûr, de cultures orientées projet, ça je pense que vous connaissez bien, ou bien des cultures métiers, etc., et qui vont faire que tout ce petit monde-là est un petit peu plus câblé. Euh, avec donc, des connexions qui vont se faire et qui, Dieu merci, évitent simplement le découpage en silos. Et pour autant, je crois que chacun ici dans cette salle connaît très bien les problèmes de ce type de structure. Hein. Donc je résume, avantage de l'intelligence collective pyramidale, c'est son nom, c'est qu'elle a permis de mettre en mouvement des très grands nombres d'acteurs, extraordinaires. Elle a aussi maîtrisé le temps. Parce qu'avant l'intelligence collective pyramidale, et on le voit encore chez les peuples premiers, le temps est circulaire, il n'a pas de linéarité, on ne fait pas de projet. Il n'y a pas dans le langage quelque chose qui projette un futur avec un déroulé linéaire. Hein le, le temps linéaire est une construction sociale. L'intelligence collective pyramidale elle a inventé ce type de temps, d'ailleurs on perçoit aujourd'hui le temps non plus de manière cyclique, mais plutôt de manière linéaire dans nos sociétés. C'est une construction. Mais grâce à ça, et bien on peut dérouler des projets, et des projets extrêmement complexes, Jusqu'à dire ben, dans dix ans, des hommes auront marché sur la lune, pour le meilleur ou pour le pire aussi. Dans trois ans, on a envahi le voisin, etc. Mais en tout cas, donc, de créer des futurs prévisibles et de s'adapter à la complexité. Donc voilà, ça c'est les grandes grandes forces de l'intelligence collective pyramidale. Et puis comme toute forme de vie, de vivant sociale, elle a aussi ses faiblesses. Une de ses grandes faiblesses, c'est notamment qu'elle s'adapte très peu au changement. Elle s'adapte très peu à l'immense complexité, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place des processus, répétés, répéter. Mais vous voyez bien euh, au quotidien qu'on n'est pas du tout dans l'agilité qu'on a dans une, dans une petite équipe. Et notamment parce que qu'on a perdu cette qualité essentielle qui est l'holoptisme. On a une autre qualité qui s'appelle le panoptisme, hein, panoptisme, panorama. Donc, Je suis en haut de la montagne ou de la hiérarchie, je vois tout mais je n'ai pas le détail. Et je suis en bas, j'ai le détail, je suis sur le terrain, mais j'ai pas la vision d'ensemble avec tous les, les degrés entre les deux. Mais fondamentalement, les acteurs de l'intelligence collective pyramidale ont un mal fou à trouver justement ces, ces propriétés d'holoptisme. Et une des grandes, grandes questions justement dans l'innovation aujourd'hui n'est pas forcément simplement quelle innovation technique, comment on va améliorer telle ou telle technologie, mais aussi l'innovation structurelle, l'innovation du collectif en tant que tel. Et une des questions, c'est comment est-ce qu'on peut réinstaller de l'holoptisme, c'est-à-dire éviter les lourdeurs, les silos, les cloisonnements des chaînes de commandement classiques, pour que chaque acteur, comme dans notre groupe de jazz, soit tellement bien informé par l'état d'avancée du collectif, qu'il puisse prendre des décisions directes et adaptées, évidemment, à la progression du collectif. Voilà une, une question d'innovation qui apparaît centrale. En intelligence collective. Alors ça a aussi d'autres limites hein, cette intelligence collective pyramidale. L'une d'elles aussi, je pourrais en nommer plusieurs, je ne vais pas faire le tour aujourd'hui. L'une d'elles c'est le corps. Et oui on a commencé un petit peu dans le dans le corps. Hein. Vous le savez bien dans le monde de l'entreprise on s'y déplace, on marche, on serre la main, on s'assoit, etc. Mais le corps n'est pas tellement présent. Alors, Je peux vous dire quand on fait des séminaires avec des gens d'entreprise, des séminaires d'innovation. Une des premières choses qu'on fait, c'est qu'on va dans le corps. C'est-à-dire, on s'amuse, il y a un tatami, on chahute, on retrouve le sol, on se chatouille, on fait des arts martiaux, on danse, on fait plein de choses. Et comme par hasard, qu'est-ce qui se passe Mais ça nous libère, ça libère l'innovation. Et donc l'innovation, justement, peut-être aussi d'aller la réfléchir dans des zones qui sont complètement inconnues. C'est-à-dire pas simplement le prochain processus ou la méthode d'organisation ou de résolution de problèmes, mais aussi aller chercher dans des voies telles que le corps, par exemple. Qu'est-ce que vous pouvez, dans les entreprises, aujourd'hui, installer qui fait qu'on va pff, libérer les tensions du corps, se faire du bien, être à l'aise et arrêter d'être toujours dans le schéma « je m'assois, je serre les mains, je me lève, etc. etc. » mais d'aller beaucoup plus loin dans la libération de soi, dans la libération des tensions, dans la présence à soi-même, aux émotions, aux autres, etc. et donc libérer toute forme d'intelligence. Je pense d'ailleurs au passage à une, une entreprise qui est pas très loin de Pau d'ailleurs et elle fait du bois. Là aussi un sujet extrêmement sexy, enfin du bois, donc il sort des planches, du, du contre-plaqué, etc. Bon. Ils ont fait un truc incroyable. Ils ont fait un jour, ils ont décidé de faire un, un flash mob. C'est ce que c'est, c'est quand tout le monde se, se réunit et se met à danser sur, sur une, une musique et ils ont filmé ça. Donc il faut imaginer... Euh, les 300 employés, dont certains avec leurs casques, enfin leurs leur costumes, etc., en train tous de danser la, la même danse comme ça, ils se sont éclatés, euh, ils se sont amusés comme des fous à faire ça. Et comme cette, cette industrie, euh, cette usine appartient à un grand groupe, ça a circulé dans tout le, dans tout le groupe. Et c'est l'usine la plus performante en innovation. C'est donc pour dire que l'innovation, justement, je vous invite, euh, dans le monde pyramidal où, où le corps est, est, est tellement mis de côté, on peut le vivre dans sa vie privée, on peut aller faire du tennis à côté, etc. Mais d'inscrire, là aussi, de nouveau, dans l'entreprise, la, dans la présence du corps, vous allez certainement avoir des surprises au niveau de l'innovation, sans chercher forcément, justement, un, un retour immédiat sur, ce, sur cet investissement. Je continue le petit tour, hein, je fais des petits passages, comme ça, sur la, la réflexion sur l'innovation, je continue le petit tour sur les formes d'intelligence collective, j'ai dit qu'il y en avait quatre, j'en ai montré trois. L'intelligence collective... On est ça, l'intelligence collective originelle, l'intelligence collective pyramidale, et une nouvelle qui arrive. Qui arrive parce que l'intelligence collective pyramidale, justement, comme l'intelligence collective originelle en son temps, l'intelligence collective pyramidale rencontre des limites. Et la rencontre des limites dans le vivant, ça veut dire que quelque chose d'autre va émerger. Et cette émergence, je vous propose de la regarder à travers une, une photo que j'aime bien, qui symbolise... Assez bien ça. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être Pardon Burning Man, oui, c'est ça. Très bien. Alors c'est la première fois, je vous dis, que j'entends une réponse directe sur cette photo. Oui. C'est une ville, il y a à peu près 48 000 habitants pour l'instant, qui dure une semaine par an. Donc elle se construit, elle se déconstruit dans le désert du Nevada, aux États-Unis, sur un événement qui s'appelle Burning Man. Et là... Pendant une semaine, euh, économie du don, euh, super créativité, on fait ce on, pratiquement ce qu'on veut, on est une force de proposition artistique, euh, vraiment c'est un, un, un monde complètement à part. Mais là où je veux insister, c'est que ce qui permet à cette ville entière de se construire et se déconstruire, c'est-à-dire une semaine après il n'y a plus rien, il n'y a même plus un papier qui traîne, hein, c'est ce type d'intelligence collective qui arrive, cette nouvelle intelligence collective qu'on va appeler l'intelligence collective holomidale. Holistique, hein, structure pyramidale, la pyramide, structure holomidale, où chaque personne est reliée au tout. Et si ce type d'événement, justement, peut se produire une, une fois par an, hein, première semaine de septembre, eh bien, c'est qu'il y a à la fois un mélange de structures. Vous voyez bien que cette ville, est, et ça ne s'est pas installé comme ça dans le, dans le chaos. Il y a bien quelques règles de base qui sont données, une sorte d'ADN, et à partir de cet ADN, il y a un corps qui émerge, il y a quelque chose, une structure qui émerge, un mélange de chaos et d'ordre. Cette intelligence collective holomidale qui arrive, on en connaît quelques mots-clés, les médias sociaux, structure chaordique, chaos et ordre, des nuages de personnes, on est moins dans des questions d'organisation ou de territoire, c'est-à-dire un territoire, on est dedans, on n'est pas dedans, c'est assez binaire. Là, les gens qui travaillent dans l'intelligence collective holomidale, qui œuvrent, sont en reliance sur des tas de projets. On participe à telle chose, euh, d'un côté on fait partie d'une chaîne de création de valeur, d'un autre, etc. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus fouillé, euh, ou en tout cas beaucoup plus complexe. Et si on essaye d'en de, voir quelques images, là on a une image connue d'ailleurs, qui est une... Une image qui symbolise, qui représente les serveurs sur Internet, comment l'information circule. Elle a déjà une dizaine d'années, cette image. Ce serait beaucoup plus complexe aujourd'hui. On s'aperçoit qu'on a une structure qui est beaucoup plus proche d'un rhizome hein, ou du cerveau. Le rhizome, c'est ce qu'on a sous les pieds quand on est en, quand on est en forêt. Hein. La forêt, elle est beaucoup plus profonde et complexe et vivante sous nos pieds qu'au-dessus. Hein. Au-dessus, c'est les poumons et en dessous, c'est tout le système nerveux. Hein. Donc quelque chose qui se connecte, qui émerge qui n'a pas été architecturée de façon top-down et qui pourtant fonctionne. Voilà cette intelligence collective holomidale qu'on voit se déployer beaucoup plus aujourd'hui dans la société civile, c'est-à-dire notamment des groupes citoyens qui s'organisent, qui pour créer des réponses au déficit d'énergie locale, donc des gens vont imaginer des solutions, qui pour créer une économie locale, qui pour répondre à des questions d'éducation, et ainsi de, suite, ainsi de suite, on voit partout, là où souvent les pouvoirs institutionnels classiques sont impuissants, n'ont pas de capacité structurelle, à trouver des réponses, et bien là on voit ici et là des, des structures qui émergent comme ça spontanément. Voilà cette intelligence collective holomidale. Alors j'en parle, euh, vous allez, pardon je finis sur cette, euh, sur cette image là aussi, euh, là par exemple c'est une. Euh, si c'était interactif je vous montrerai un tout petit bout de mon réseau sur Facebook, et on fait ce qu'on appelle de, l'analyse des réseaux, euh, des, pardon, de l'analyse euh, SNA, Social Network Analysis, donc en, en français de l'analyse des réseaux sociaux, hein, et qui permet de voir que les mécanismes de reliance des gens, hein, les, les graphes de reliance, sont aussi beaucoup plus, beaucoup plus complexes. Hein, donc on est un mélange extrêmement complexe aujourd'hui de, de relations dans cette intelligence collective holomidale. Un autre exemple aussi hein, de, qui peut symboliser ça, si on, met en, on représente en cercle les gens d'une organisation, on va voir que le nombre de liens, là on n'a pas assez de grains sur cette photo, mais on va voir que le nombre de liens qui se, qui se génèrent est absolument incroyable. Beaucoup plus que dans une organisation en, en silo classique. Et pour autant, on va voir des zones de concentration. On voit, là, on voit bien qu'il y a des points euh, qui apparaissent. Et on voit que ce sont en fait des personnes qui deviennent ce qu'on appelle des hubs, hein, c'est-à-dire des, des connecteurs, des gens qui font du lien. Donc beaucoup de choses passent par elles, alors que d'autres personnes seront moins reliées. Pour autant, c'est parce qu'elles peuvent avoir une zone d'expertise très précise, très pointue, et donc être sollicitées ou contactées pour des échanges, mais moindres que d'autres, et ainsi de suite. Alors je vous parle de ça parce que, évidemment, ça touche à la question de l'innovation. Je ne viens, viens pas avec des réponses, mais plutôt avec des questions. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, par exemple, peut empêcher certains niveaux d'innovation du fait de la structure autrement dit tant qu'une entreprise reste pyramidale qu'est-ce qui va éventuellement l'empêcher d'avancer si elle a envie d'avancer de devenir par exemple agile, innovante etc et quand je dis innovante c'est pas simplement effectivement le, la dernière innovation technique ou technologique innovante aussi dans sa capacité de se reconfigurer et d'être agile là-dedans et là on voit que cette agilité, on se met à la trouver dans cette nouvelle forme d'intelligence collective qui arrive, cette intelligence collective holomidale qui reprend en grande partie finalement les qualités des précédentes formes d'intelligence collective. Je m'explique. Dans cette intelligence collective holomidale, on voit bien de nouveau le retour de l'holoptisme, c'est-à-dire des gens qui font des actions, qui sont reliés à des collectifs à travers des médias sociaux, des forums, etc. et qui savent quoi faire en fonction de qui ils sont, en fonction de leur expertise et en fonction de la vision qu'ils ont du collectif. Donc on retrouve de l'holoptisme, ça ça nous vient de l'intelligence collective originelle. On retrouve la souveraineté personnelle, l'agilité, la capacité de se reconfigurer, ça nous vient aussi de l'intelligence collective originelle. Mais on trouve aussi la capacité de déployer des projets, c'est-à-dire d'arriver à des objectifs et de produire des choses, des artefacts extrêmement complexes, hein, Pensons à tout le monde du logiciel libre, ça a commencé avec ça, hein, donc euh, Linux par exemple, qui est un système d'exploitation libre, en tant qu'artefact, c'est un artefact extrêmement complexe à faire, c'est pas, pas trois personnes qui font ça. Hein. Et de plus en plus, on voit de l'innovation qui prend le relais dans la société civile, qui, parce qu'elle a cette capacité de s'auto-organiser. Et donc la question maintenant que je veux poser, et on va passer vraiment dans la partie innovation dans mon, dans mon propos, c'est... Quelles sont, un, votre propre capacité d'évoluer vers l'intelligence collective holomidale? Enfin, je vais détailler ces questions un petit peu plus. Et deux, quelles sont les alliances, les partenariats, la, la connaissance, la finesse que vous pouvez avoir de cette société civile qui devient un terreau d'innovation extraordinaire Alors quand je dis société civile, ce n'est pas noir ou blanc, il n'y a pas les civils et puis l'entreprise. Tout est, tout est mélangé. Mais il y a un terreau d'innovation absolument extraordinaire. Alors je vous propose maintenant quelques, quelques pistes de réflexion, notamment euh, plutôt des questions. Quelle est aujourd'hui la connaissance que vous avez des médias sociaux Comment vous utilisez chacun, chacune des médias comme Twitter ou Facebook ou d'autres hein, Il y en a plein, vous voyez, j'en cite que deux. Il y en a plein. Quelle connaissance vous avez aujourd'hui de ce qui se passe dessus Est-ce que vous avez... Euh, des gens qui veillent là-dessus, et non seulement qui veillent, mais qui sont capables de faire écho hein, dans, le, dans toute l'entreprise de ce qui se passe. Donc quelle est la, la connexion à tout ça Quelle connexion aussi, qu'est-ce euh, qu que vous connaissez de tous ces mécanismes de réputation qui émergent sur Internet qui font que sur Facebook, on a le thumbs up, hein, le, le j'aime quelque chose, ou sur Google, on a le plus 1. ou là, vous avez euh, en dessous les étoiles, ça va être sur eBay, ce qui va créer de la réputation d'un vendeur, par exemple, hein, donc des mécanismes de paire à pair où des réputations se construisent. Tout en bas, j'ai mis aussi les badges euh, qu'on a sur un euh, service qui s'appelle Foursquare, hein, qui fait que je peux aller dans un restaurant ou un lieu ou un musée ou un site naturel et partager mon expérience avec ma tribu, c'est-à-dire tous les gens qui me suivent, et eux vont me donner des badges en retour, c'est-à-dire dire, dire « ben voilà Jean-François, ce que tu as dit, euh, c'est bien, et voilà, ça nous intéresse et on te reconnaît une expertise sur tel ou tel sujet. » Donc quel, vous voyez tout ça, c'est des phénomènes qui arrivent. Quelle connaissance souhaitez-vous déployer de ces sujets-là un autre exemple, ça, ça s'appelle Good Guide. Ça vient des États-Unis aussi. Aujourd'hui, avec un smartphone, euh, n'importe quel smartphone, je peux scanner, lorsque je suis en train de faire mes courses, le code barre d'un produit et avoir immédiatement une note globale que je peux décomposer en trois environnementale, sociale et santé. Et même si je vais ensuite sur le site internet, je peux voir comment chacune de ces, de ces notes a été attribuée. Et on voit qu'il y a eu une, à chaque fois des études extrêmement fines et poussées. Donc aujourd'hui, ma façon de me comporter en tant qu'acheteur peut devenir extrêmement riche puisque je vais avoir des facteurs hein, de, de richesse, c'est-à-dire est-ce que c'est OGM ou sans OGM, ça a été fabriqué par qui, comment, quelle a été, quelles sont les valeurs qui sont sous-jacentes, etc. Et bien tout ça je peux le voir aujourd'hui à la volée. Qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit que les marchés deviennent conscients. Conscients pour l'achat d'un yaourt mais aussi conscients pour l'achat de l'énergie. Donc là aussi, question, dans l'innovation, comment pouvez-vous non seulement avoir conscience des marchés conscients, mais devenir des créateurs de conscience du marché Aider les gens à devenir de plus en plus conscients. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'informer et comment pouvez-vous construire de la transparence qui font que les gens deviennent des acteurs aussi de l'électron qui arrive chez eux Alors, continuons justement sur quelques pistes de, de, de réflexion, avec des questions. Première chose, je vous invite un jour, si vous, on en parlait hier, si vous voulez faire un, un sondage dans l'entreprise, que toute entreprise peut faire, un sondage qui peut être très révélateur. Posez la question à chacun, on peut même le faire de manière anonyme. Si vous aviez 100 millions d'euros sur votre compte en banque, est-ce que vous viendriez travailler le matin si vous aviez 100 millions d'euros sur votre compte en banque, est-ce que vous viendriez faire ce que vous faites le matin Alors, ça s'élève des questions. Dernière. Voilà. En fait, cette question, je crois, est assez intéressante à poser parce que qu'on peut imaginer l'entreprise ultime. L'entreprise ultime, c'est lorsque des gens sont tellement guidés par un rêve d'humanité, un rêve d'humanité, que... C'est ça le plus important, c'est leur moteur. Oui, ils ont un salaire, oui, etc., ils sont nourris, etc. Oui, d'accord, très bien, mais le moteur principal, ce n'est pas de gagner sa vie, c'est un rêve d'humanité. Et la question que je vous pose aujourd'hui, c'est quel est l'état de votre réflexion, donc dans l'innovation, qu'est-ce que vous portez comme rêve d'humanité Et je vais me mettre un petit peu euh, provoquant, hein, euh, être un peu provocant lorsqu'on dit, ok, on vous amène l'électricité chez vous, enfin, je ne me rappelle plus exactement du du petit slogan qu'il y avait, pardon, voilà, l'électricité vient à vous. Personnellement, lorsque je lis ça, je vois un moyen. Ok, l'électricité vient à moi, mais pourquoi Pourquoi elle vient à moi qu Qu'est-ce qu que ça nous apporte hein Quel est le rêve d'humanité qu'il y a derrière Et peut-être justement, si vous injectez, si vous innovez, si vous allez chercher construire le rêve, c'est-à-dire ce qui fait que quel que soit le poste occupé chez vous, de la personne qui va réparer quelque chose, de la personne qui est au standard du cadre, etc., et que quels que soient les métiers, chaque personne sache pourquoi elle avance, pourquoi elle travaille. Et bien là aussi, il y a certainement une glue un lien social qui peut émerger, qui est encore plus fort. Alors je ne dis pas que vous ne le faites pas, mais est-ce que vous pouvez pousser ça encore plus loin quand on voit je sais pas, des, des révolutions comme l'indépendance de l'Inde ou le, le printemps arabe, ce n'est pas un salaire qu'ils ont les gens là, qui vont dans, dans la rue pour se faire mitrailler. On voit bien les forces, hein, ça, la foi soulève les montagnes. Donc Qu'est-ce qu'une entreprise aujourd'hui peut instiller comme force et comme rêve d'humanité J'assisterai jamais assez là-dessus. Là Autre question, c'est qu'est-ce que vous avez euh, instauré chez vous pour observer. Observer dans le monde, alors ça a été mentionné bien sûr ce matin, ça semble évident, oui il faut observer les meilleures pratiques, les innovations, etc. Et bien poussons encore plus loin. Qu'est-ce que vous avez comme capacité d'observer les signaux faibles Les signaux faibles c'est effectivement telle petite start-up à tel endroit, tel événement qui se déroule dans telle ville, et ainsi de suite. Et ça, une cellule de veille de quelques personnes, la là, concentrer là-dessus, ça ne suffit pas. Ça doit devenir effectivement une culture d'entreprise de, euh, et qui doit être capable autant d'observer des grands acteurs. Et là je mets par exemple euh, Google euh, qui a lancé un projet il y a quelques années qu'ils ont euh, euh, mis en, en veille maintenant pour passer à l'étape suivante. Hein, C'était la, la notion de, de voir euh, le, ce qu'ils appelaient le Google Power Meter, c'est-à-dire... Quelle énergie, individuellement, on dépense Comment Chez soi Et comment optimiser ça Et comment optimiser C'est en mettant des capteurs intelligents un petit peu partout qui vont agréger l'information et me donner un reporting. Et ce reporting, je peux le voir moi, mais aussi le partager avec d'autres et voir, en paire à paire, construire une culture de l'économie et de l'optimisation de l'énergie. Alors on voit que des gros acteurs comme ça se questionnent, parce que pour eux c'est de l'information. Hein, l'optimisation du système, l'innovation dans l'optimisation du système. Mais c'est aussi l'observation de petites startups, là je vous en situe une au hasard parmi plein, cette startup aux États-Unis qui s'appelle Mosaic, qui est en, en Californie, ils, sont, ils ont une idée très simple et que je trouve géniale. L'idée est la suivante, c'est que si vous voulez du solaire, de l'énergie propre, bon, vous n'avez pas forcément ni les moyens financiers, primo. Deuxièmement, vous pouvez être par exemple dans du locatif, ce qui est le cas de la plupart des gens. Ou troisièmement, ben, peut-être que votre euh, maison ou appartement, justement, vous êtes dans un appartement ou dans une maison qui ne peut pas recevoir le solaire. Par contre, il y a plein d'endroits dans votre voisinage qui peuvent en avoir du solaire. Les, les, les bâtiments administratifs, les écoles, les lieux de culte, des, des, des terrains vagues, enfin plein d'endroits, des entreprises. Donc, vous, citoyens, vous pouvez investir dans une tuile, ce qu'ils appellent tile, une tuile. Quelques dollars, pas beaucoup. Et cette tuile va faire en fait partie d'un ensemble de panneaux solaires qui vont être posés sur l'école du coin, sur l'église du coin, sur le terrain euh, industriel du coin, et qui va bien entendu générer l'électricité et rapporter de l'argent, qui va vous être intégralement remboursé. Et tout ce qui sera au-delà de ça va servir à investir pour un autre endroit, d'autres tuiles et d'autres lieux. Donc, ça s'autofinance. Donc, c'est un mécanisme d'autofinancement de l'énergie solaire, mais en le fractionnant. C'est du crowd investment, hein, l'investissement vraiment euh, personne par personne. Et vous voyez, on voit cette intelligence collective holomidale en pleine action, justement. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez aller détecter dans ces signaux faibles Parce que ça, c'est du signal faible, typiquement. Ça ne fait pas la une des journaux. Et quand je dis le détecter, c'est chaque personne, c'est que ça devienne une culture de l'entreprise. Et je pense en particulier, là je mets en avant un blog que je trouve formidable, qui s'appelle « Les transports du futur », que je vous invite à aller, à aller voir. On a un cas typique, là c'est un, un employé de l'ADEME, qui tient un blog extraordinairement documenté, voilà, donc quelqu'un qui travaille sur des dossiers de, de l'énergie, et qui se passionne sur ce sujet. Et je suis bien entendu convaincu que chez ERDF, il y a des centaines, des milliers de personnes qui, d'une façon ou d'une autre, ont des bribes d'informations, et certaines sont des agrégateurs, certaines personnes deviennent des agrégateurs d'informations. Et quelle est la culture dans l'entreprise aujourd'hui qui fait que vous allez devenir sensible à ça, que ça va circuler, foisonner Souvent, je, alors je ne sais pas quel est le cas chez vous, mais souvent je vois des gens qui tiennent ça à part, parce que ça les passionne, mais l'impact dans l'entreprise, la remontée dans l'entreprise, la diffusion dans l'entreprise zéro, nada, ou pas grand-chose. Voilà, donc question là-dessus aussi. Je vais vous parler maintenant aussi d'un autre aspect que vous allez en entendre de plus en plus parler, et ça a été évoqué ce matin, j'en étais très heureux, ce qu'on appelle l'économie de l'expérience. L'économie de l'expérience, c'est un changement radical des business models derrière. Je m'explique. Le business model classique, c'est toujours de vendre plus. Plus de voitures, plus de nourriture, plus de cosmétiques, plus d'électrons, plus de kilowatts, et ainsi de suite. C'est ça le business model. Même si après on essaie de réguler un petit peu tout ça, le business model fondamentalement ne change pas. L'économie de l'expérience, c'est lorsqu'on dit « ok, on ne va plus vous vendre de l'électron, on ne va plus vous vendre un voyage en train, c'était évoqué aussi, IDTGV, on va vous, prendre une, on va vous vendre une expérience. Vous allez de Paris à Marseille en IDTGV, eh bien, on va faire que ce soit une expérience conforme à ce que vous souhaitez. Et là, on a un exemple connu dans ce domaine-là, dans ce domaine l'économie de l'expérience, et c'est ce qu'a fait Starbucks. On voit l'évolution dans le temps. D'abord, l'économie a commencé par l'extraction première hein, des matières premières. Avant, le marché, c'était ça. On vous vend une matière première, du blé, du, euh, du charbon, etc., du café... Hein. Ensuite, ça a évolué plus tard en vous apportant un produit packagé, fini, et là on a la vente des produits. Troisième étape, c'est en vous vendant un service. C'est la société du service. Donc on va vous servir du café dans un, dans un bar, on va, où on va vous proposer des, des cafetières qui font le service, et ainsi de suite. Et l'étape suivante, et c'est ce que font donc certaines entreprises, c'est que le business model n'est plus à combien on a vendu de café là pour Starbucks, mais de créer un espace convivial autour du café, c'est-à-dire le produit ou le service devient catalysateur, il catalyse une expérience, mais ce qui compte c'est l'expérience. Je ne vous vends plus un appareil photo, je vous apprends la photo au travers de l'appareil photo et je vais vous aider à construire votre expérience à travers vos tribus et à travers les médias sociaux. Voilà un autre, un autre exemple. Et on peut continuer à l'envie. Et tout le business model, les business models, aujourd'hui, doivent évoluer vers ça parce qu'on sort de cette compétition aride pour créer des services à très forte valeur ajoutée derrière. Alors, la question maintenant rapportée à ERDF, et je n'ai pas la réponse, mais si on regarde la même progression, la même séquence, on a au départ l'extraction, ça, ça a été comme ça dans l'histoire de l'énergie, donc l'extraction minière, uranium, ou bien l'extraction de pétrole, etc., matières premières, très bien, cette phase est passée il y a longtemps. La deuxième phase, ça a été celle du produit, donc vous vous amenez effectivement de l'électricité, il y a un compteur qui le mesure à la maison ou dans l'entreprise. La troisième étape, eh c'est justement de déployer des services autour de ça donc de s'adapter à une demande de savoir répondre à des besoins spécifiques s'adapter au marché écouter les signaux euh, les, les irritations par exemple on a eu l'exemple avec la poste et ainsi de suite question quelle est l'étape suivante dans votre innovation qu'est ce que ça va consister en quoi ça va consister cette, cette énergie est ce que vous vendez de l'électron ou est-ce que vous n'allez pas justement réfléchir aussi c'est quoi l'expérience d'avoir de l'énergie qui marche bien chez soi Et assurer une intelligence là-dessus et me comprendre en tant que client et m'aider aussi à évoluer dans mon optimisation et avec mes tribus et ainsi de suite. Donc là il y a peut-être aussi tout un champ de réflexion à creuser. Ça veut dire aussi, j'y reviens, bien sûr une connaissance très très fine à acquérir dans la culture même de l'entreprise, de des médias sociaux, ça veut dire aussi, je vous le disais, questionner votre évolution vers l'intelligence collective holomidale. Alors ça ne veut pas dire tout changer, mettre un coup de pied dans la fourmilière, on casse tout, on casse les murs, on restructure tout. Ça veut dire surtout euh, de déjà bien la comprendre et de favoriser, de voir qu'est-ce qui, chez vous, sont des projets qui, eux, vont fonctionner uniquement s'ils sont alimenté par de l'intelligence collective holomidale, c'est-à-dire des gens qui comprennent bien les médias sociaux, qui vont fonctionner avec d'autres modèles économiques, et je voudrais en citer quelques-uns. Je vais détailler un petit peu justement cette intelligence collective holomidale, et après j'aurai fini. Première chose déjà, dans cette intelligence collective holomidale, contrairement à l'intelligence collective pyramidale où on a des postes, hein, c'est-à-dire on peut changer la personne à travers un poste, là, on observe, on a maintenant des études sociologiques assez, assez fouillées là-dessus, on observe qu'il y a des rôles qui émergent, je ne vais pas faire le tour complet, Là, on a une carte assez complexe, je ne vais pas la détailler complètement, mais vous voyez, on a des gens dont le rôle c'est de stabiliser, c'est-à-dire qui, qui, qui installent les choses dans, le, dans tout le remue, de l'apprentissage, de l'entreprise, de l'organisation, il y a des gens qui sont des connecteurs. Ils mettent les gens ensemble, ils voient très bien, tiens, si lui il parle à lui, là, pff, il va se passer un truc génial. Hein. Euh, il y a des gens qui sont des chercheurs, hein, pathfinders, ou des explorateurs, ou des pionniers, ils savent toujours les trucs euh, nouveaux. Vous avez des gens euh, qui assimilent, c'est-à-dire ils comprennent très bien tout ce qui est nouveau, pff, ils l'assimilent et ils sont capables de le restituer aux autres. Hein. Euh, vous avez euh, des, comment dire, des gens qui vont amplifier, c'est-à-dire vraiment faire partager, faire le buzz un petit peu partout, et ainsi de suite. Vous avez aussi des gens qui sont là pour créer le débat, la contradiction. Hein question aussi dans l'innovation, dans l'innovation sociale. Est-ce que vous êtes en capacité ou aurez-vous envie d'aller chercher et comprendre ces types d'écosystèmes qui existent là, de le favoriser, de le rendre visible Je continue là-dessus. Un des grands changements qui va arriver aussi sur Internet, parce qu'on commence à le voir dans le monde des signaux faibles, ce n'est pas au journal de 20 heures, je vous rassure, c'est le fait que des tas d'autres systèmes monétaires se mettent à émerger un petit peu partout, à se mettre à pulluler. Alors vous avez des, des monnaies territoriales, je sais que sur la région de Toulouse il y en a quelques-unes, c'est-à-dire qu'ils vont dynamiser un territoire. Pourquoi Parce que les euros ils sont partis de toute façon, donc on va créer une monnaie locale qui va redynamiser les échanges, permettre aux gens techniquement de faire des échanges. Vous avez des monnaies corporate, par exemple les air miles, les air miles ont dynamisé tout un secteur hein, de, de, de voyage, aviation, location de voitures, hôtellerie, c'est cantonné à un domaine corporate. Vous avez euh, des monnaies qui ont un rôle social, par exemple aux états unis ce qu'on appelle le time banking. Eh bien, les gens n'ont pas, pas de dollars dans des zones défavorisées, par contre ils ont du temps. Donc on va comptabiliser le temps qu'on se donne. Je vous donne deux heures de, de cours d'anglais, euh, j'ai un crédit de deux heures que je vais pouvoir euh, utiliser avec madame qui, elle, va pouvoir euh, effectivement me faire ma comptabilité, et ainsi de suite. Et donc l'économie se redynamise. Donc on voit, quand on se met à observer l'évolution des monnaies, il y a un foisonnement considérable de monnaies qui sont en train d'émerger, qu'on appelle des monnaies complémentaires, et qui préfigurent un changement énorme qu'on va voir arriver dans les années qui viennent, qui sont le simple fait que des collectifs, par exemple de grandes entreprises ou des territoires, vont s'apercevoir qu'ils peuvent faire l'essentiel de leur business ou déployer l'essentiel de leur économie sans avoir besoin d'euros ou de dollars ou de quoi que ce soit. Ils peuvent fonctionner, créer des systèmes d'information, et ça ne veut pas dire échapper à la fiscalité, ce sera à l'État aussi de s'adapter ou de passer des partenariats aux collectivités pour que l'aspect de fiscalité, de collectivité, entre en interface hein, avec l'État avec les autorités. Alors là aussi je vous pose la question, dans votre innovation peut-être pourrez-vous aussi un jour réfléchir à des systèmes monétaires qui vont permettre de favoriser encore plus la circulation et l'émergence des richesses. Vous avez des, des voies d'innovation extraordinaires là-dessus. Et puis voilà l'holoptisme, j'y reviens, hein, je l'avais évoqué tout à l'heure. Quelles sont les technologies que vous pouvez mettre en place qui vont permettre à chaque personne chez ERDF de savoir où elle en est et quel impact et quelles conséquences ces actes, ces choix vont avoir pour le, pour le collectif. Voilà, Je finis là-dessus, euh, toujours avec une question, c'est quelle politique interne, vous avez parlé d'innovation, quelle politique interne vous avez pour vraiment soutenir les pionniers et là, quand je dis les pionniers, c'est vraiment des gens qui ont... On a parlé effectivement de cette innovation, des petits pas, des choses du quotidien. Et Dieu sait que c'est important. Mais aussi ceux qui ont détecté ou qui ont une capacité d'apporter une véritable innovation, c'est-à-dire qui va fondamentalement mettre un coup de pied dans la fourmilière. Quelle politique d'intrapreneuriat avez-vous à l'intérieur Lorsque quelqu'un dit « Ouais, j'ai une idée, etc. Voilà ce que je voudrais faire. » Est-ce qu'il est possible, par exemple, de dire à cette personne, bon écoute, ça nous intéresse, on n'a pas tout compris, et voilà, pendant deux ans, tu y vas, tu fonces, on voit. Est-ce est que vous avez construit ou l'envie de construire ce genre de choses dans l'entreprise le, De faire des, ou des, des projets qui ne sont pas forcément inclus dans la société mère, mais qui sont différenciés, donc qui vont avoir une culture, un ADN social différent, intelligence collective holomidale, certainement et qui fait que ça va être complètement pionnier. Comment est-ce que vous soutenez ces, ces pionniers Voilà, je voudrais finir par cette question, et je vous remercie. Là, évidemment, euh, on est avec des questionnements, avec des réflexions, avec des choses, et il y a forcément des questions dans la salle. Mmh. <rire> Peut-être un certain appétit. Oui, d'accord, mais enfin, l'appétit la physique corporel, il peut attendre l'appétit spirituel qui est en train de démanger chacun. Chacun se dit, mais est-ce que je vais oser poser une question à Jean-François Noubel Eh bien, oser Il est très simple, c'est quelqu'un comme tout le monde. Oui, d'accord. Bon, en même temps, on ne va pas insister, parce qu'on est un petit peu en retard, mais si vous avez envie de poser une question... Oui question qui est déclenchée ici par un... Un oui. jeune et innocent de oui, nos spectateurs oui. complètement innocent. Mmh. Euh, Ça se lit sur vous. Ce qui, ce qui m'interpelle dans, dans, dans, dans ce que vous dites sur l'intelligence collective holomidale, c'est qu'elle est quand même basée sur un principe que l'individu veut le bien du groupe. Euh, en clair, euh, on le voit avec euh, les réseaux euh, internet et WANI, il y a quand même un certain nombre de, de, de parasites dans, dans le système. Comment, comment vous, le, le, vous pouvez penser le gérer dans une entreprise Parce que finalement, on est soumis à la concurrence, on est soumis à un certain nombre de choses. Donc il y a, il y a toute une problématique derrière que je n'intègre pas dans votre réflexion. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que Jean-François est le ravi de la crèche et qu'il croit vivre dans le monde des bisounours. Je, je résume. Hein. Merci pour, pour cette question et je crois Dieu merci pour ceux qui, euh, qui euh, travaillent avec moi, savent qu'on n'est pas dans le monde des bisounours justement. Euh, je vous invite en fait à, à, à penser la même logique qu'un village. Dans un village, peu importe finalement votre état d'esprit intérieur, est-ce que vous voulez le bien du collectif ou est-ce que vous êtes plutôt joueur perso, votre attitude va se voir naturellement. Il y a déjà un système d'information qui est en place, qui est un système d'information biologique, avec une tradition verbale. Donc si vous faites du bon pain, vous êtes un bon boulanger, ça va se savoir. Vous avez construire une réputation et un capital social. Si vous êtes un charpentier, mais que votre boulot euh, moyen, etc., que vous n'êtes pas fiable, ça va aussi se savoir. C'est-à-dire que l'ensemble des interactions construit une histoire et qui fait que dans ce mini-collectif, on sait. On sait et puis ça peut, ça peut évoluer. Et les mécanismes de régulation se, se font comme ça. C'est comme ça que je veux dire, la réussite de eBay, elle est aussi liée à ça. C'est-à-dire les échanges en paire à paire construisent une histoire. Et puis, ben, si je suis vendeur, je vais acquérir plus ou moins d'étoiles. Euh, et puis, ben, il y a une réputation qui va se, qui va se mettre en place. Hein. Donc, je vous invite plutôt à voir ça. C'est-à-dire que j'ai plutôt intérêt à m'intéresser au collectif. Sinon, je vais en avoir des conséquences. C'est-à-dire, je vais être un, un joueur plus isolé voire éventuellement banni par le collectif parce que je n'ai pas, pas joué le jeu. Alors après, est-ce que ma motivation elle est fondamentalement altruiste ou tout simplement pragmatique ça, ça, ça renvoie à chacun. Mais si on, se, si on mémorise bien la dynamique d'un petit collectif, on comprend très bien la dynamique des grands collectifs Holomido qui sont, qui sont en train d'arriver. Je finis par un exemple. Est-ce que vous savez quel est le, le plus grand hôtel du monde aujourd'hui Quel nom vous lui donneriez la rue, c'est ce serait... peut-être très grand celui-là, effectivement. Couchsurfing, ça vous dit quelque chose Couchsurfing, hein, littéralement, surfer les canapés. Hein. Autrement dit, si vous allez sur couchsurfing.org... Vous pouvez dire, j'ai une chambre d'amis et je suis prêt à recevoir des gens sous telles conditions, hein, je ne sais pas, qui fument ou qui ne fument pas, ou qui veulent faire de la fête ou pas du tout, euh, peu importe, vous dites euh, qui vous aimez recevoir, ou si vous voyagez dans n'importe quel pays du monde, vous allez trouver des chambres d'amis ou des canapés qui vous accueillent, c'est-à-dire des gens prêts à, vous, à accueillir le voyageur. Hein. On a là quelque chose qui touche des millions de personnes, c'est un phénomène mondial, hein, et qui font que les gens donc, se rencontrent et sont dans une économie du don. Alors est-ce que si est bisounours, on peut dire ça En tout cas, ça fait que les gens construisent une réputation. Ma foi, si j'ai mal reçu les gens ou si je me suis comporté de manière imbuvable chez quelqu'un, ça va savoir, je vais aussi construire une, une réputation. Et là aussi, il y a les réputations, pas simplement au niveau appréciation, mais il y a le profil qui se constitue petit à petit. Là, j'étais il n'y a pas très longtemps à Montréal, j'ai choisi de dormir comme ça à Montréal et j'ai cherché des gens avec lesquels je, je sentais plus en affinité, donc j'ai fait des mots-clés, j'ai trouvé des gens absolument formidables, exquis, et, une, et une, amitié, euh, une amitié aînée. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne, cette intelligence collective holomidale, c'est-à-dire une visibilité de village, en quelque sorte, avec aussi les, les limites que ça peut avoir, euh, voilà, est, rien n'est est parfait. Est-ce que j'ai répondu à votre question ouais. Et paf <rire> Voilà. Une autre question, peut-être Oui. Non. Il y a peut-être quelques estomacs qui ont, qui ont faim. Et puis rester assis aussi longtemps. Non, nous ne sommes que exploits. de purs esprits ici. Et nous étions suspendus à vos lèvres. C'est maintenant le moment de vous applaudir extrêmement fort. Allez, merci. Deux ouvrages à vous recommander pour la partie bibliographique de notre matinée. Tout d'abord, de Benoît Méronin, nous aurons avantage à lire « Manager l'innovation par le service », publié tout à fait dernièrement et déjà traduit en 40 langues dans 23 pays à travers le monde. Et par ailleurs, nous aurons également avantage à lire « Intelligence collective, la révolution invisible » de Jean-François Noubel, premier livre en copylef. Ne me demandez pas ce que je sais, je ne sais pas, mais c'est écrit comme ça. Donc je le dis. Voilà. Merci, bravo. En attendant, le prix Nobel, voire le concours.